Je prépare un diplôme en Master Management Organisation et Conduite du Changement en Alternance. J'occupe le poste de chargé des opérations clients et assistant manager. J'effectue un DUT gestion des entreprises et des administrations et je suis en alternance au sein de la direction des transformations et des technologies chez AGSS. Simplement parce que les valeurs prônées par le groupe innovation, responsabilité, esprit d'équipe et engagement répondent totalement aux miennes. Et parce que c'est un groupe international qui propose des missions très variées. J'ai tout de suite senti le dynamisme de l'équipe et la dimension internationale est vraiment un plus pour pouvoir s'ouvrir et développer ses connaissances sur le monde. Positif car il y a une bonne ambiance. Le métier est intéressant avec de nombreuses opportunités. Les managers font confiance émotive. Je suis dans une très bonne équipe, ce qui rend le cadre du travail stimulant et agréable. Je me suis bien intégré à l'équipe, qui s'est montrée bienveillante envers moi et qui a su me valoriser en me confiant des missions intéressantes et innovantes. Phase impactante de ma vie, car je ressors grandi et autonome, avec de belles et nouvelles rencontres, et plusieurs compétences acquises. J'en ressors plus confiante et je suis prête à relever de nouveaux défis. Quand un des collaborateurs de, de, notre, de mon équipe chante le vendredi pour nous souhaiter un bon début de week-end, ça renforce totalement la cohésion d'équipe. Lors de mon premier entretien en visioconférence, j'ai été interrompue par quelqu'un qui sonnait à ma porte. Les joies du télétravail